Bonjour la grande famille, comment vous allez J'espère que tout le monde va bien. Alors nous sommes encore là ce matin pour vous donner une astuce très simple et très très efficace pour vous aider à conquérir votre âme seule du début jusqu'à la fin. Pour toute votre préoccupation du retour d'affection, veuillez me contacter toujours au plus 229 91 91 35 42. Pour toutes vos préoccupations, parfois j'entends mon mari m'a quitté, mon homme m'a quitté. Par ici, par là, il n'y a pas de la paix dans la famille. Veuillez me contacter et veuillez faire ces gens datus et venez témoigner. Sans plus tarder, je vais vite commencer. Pour le faire, nous aurons besoin de deux statuettes. Toujours deux statuettes. Nom, prénom, nom, prénom, nom des, des, des fiancés et puis leur famille. Nous aurons besoin du miel, œuf blanc. Blanc de du volaille, œuf du volaille blanc et du pastèque. Et le nom de ce à la fin, je vais vous dire le nom de ce fétiche. Vous voyez, vous voyez nous aurons besoin de deux. La pastèque, on coupe en on coupe ça comme ça, et puis on creuse dedans, on creuse dedans comme ça. Maintenant, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le faire. Vous voyez ici, par exemple, si c'est toi qui voulais faire, tu s'appelles, par exemple, Ange. Tu t'appelles Ange, tu voulais le faire. Tu écris Ange, ton nom, et le nom de la tu de, de, de l'homme. Toi, Ange, tu écris ton nom. Tu écris Angèle en haut, par exemple, si c'est la fille. Maintenant, tu déposes le nom, d'abord, en bas, du pastel, comme ça. Tu le déposes dedans, comme ça. Tu le déposes dedans, comme ça. Maintenant, tu prends l'œuf comme ça, tu le mets dedans, tu le mets dedans, tu prends les deux statuettes, tu prends les deux statuettes, ça c'est le nom de famille de l'homme et le nom de famille de, de la femme, par exemple, j'ai écrit Costa Rio, Costa, le nom de la famille de l'homme, par exemple, le nom de la famille de, euh, de la femme, rien n'est respecté, avant on va écrire le nom de la femme avant et le nom de l'homme, de après il n'y a pas, il faut écrire seulement, vous voyez, c'est les deux statues. Ça. Tu mets ça comme ça. Tu mets ça comme ça. L'un contre l'autre. Femme et homme. Tu plie. Vous pliez. Vous pliez. Vous pliez. pliez. C'est très simple et très efficace. Allez faire, vous allez venir témoigner. Vous comprenez? Vous qui souffrez, mon mari m'a quitté, la famille de Tessie. <rire> euh, ça, c'est comme ça. Vous voyez, vous le mettez en bas. Et vous le mettez à côté comme ça. Si c'est comme ça dedans, quand c'est comme ça, vous finissez de faire maintenant. Vous prenez votre miel. Vous prenez votre miel. Vous ajoutez. En ajoutant, tu appelles son nom. Par exemple, si c'est ange, tu dis ange. Ange, ange. À partir de maintenant jusqu'à l'éternité, tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu dis ça trois fois. Quand tu le dis comme ça, tu appelles le nom. Du génie à gogoïcha à gogoïcha tu dis ange ange ange à partir de maintenant tu es à moi jusqu'à l'éternité à gogoïcha parce que le génie n'est pas avec vous là bas il vous appelez son nom juste lui il vient il vient seulement pour donner un coup de, de force à ça vous voyez donc tu dis à gogoïcha donc ça le nom de d'agogoïcha vous fait ça c'est lui ça il est là pour ce travail tu vous comprenez c'est lui, ça représente des revenants chez nous. Vous voyez, chacun a des revenants chez lui. Donc, quand tu dis ça, lui, il va là-bas ramener la personne. Au plus grand âge dans 48 heures, il sera à vous. Alors, allez faire et venez témoigner. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. C'est très simple et très efficace. Ça a été très rapide parce que je ne veux pas que ça soit trop. Merci. Et quand vous faites ça maintenant, vous fermez. Vous fermez. Quand tu fermes maintenant, tu vas dans un endroit frais et là où il y a de l'eau, quoi. Un endroit là où il y a d'humidité, tu crées un peu de trou, tu mets ça, tu renfermes. Plus grand, ça, dans 48 heures, il sera ou bien elle sera à toi du début jusqu'à l'infini, à l'éternité. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, merci beaucoup.